Donc code names, hop là, créer un salon, juste en duo, coopératif, c'est la première fois qu'on va faire ça, je pense que ça va pas trop trop changer par rapport aux autres trucs, hop là, euh, je te mets le lien en ben, MP du coup, vu que c'est juste en duo, hop là, coller, Normalement, t'as juste à rejoindre. Hop, me voilà. Hop, bah. En plus de ça, j'ai le voisin en haut qui déménage. C'était pile aujourd'hui, Ah ouais, donc on a tous choisi le bon jour. Donc euh, vraiment, sur la fin de journée, je suis allé l'aider à déplacer 2-3 trucs. Alors, que choisissons-nous Enfin, pile ou face ça va, être, ça va être compliqué, je pense. Mais bon. Euh... Quand A, quand B... B Choisis comme tu veux. Ben allez, on va faire quoi Commencer. Ah, mais ben c'est moi qui te donne euh, les indices. Je dois taper l'indice. Non, c'est moi qui te donne les indices, non Bah, ben moi aussi. Quelqu'un doit donner un indice. Mais je vois des cartes vertes et des... Oh, il y a trois cartes noires Oui, donc du coup, attends, je ne dois pas regarder ton stream. Non. <rire> je ne regarde non. pas le stream. Je n'ai rien vu. Il y a ah trois oui, cartes noires oui, oui, en Donc. effet, c'est... Ah mais du coup, ça veut dire que toi, tu as un autre plateau de cartes, c'est ça Oui. D'accord. Juste je... Je vérifie, tac, tac, oui, j'ai pas le même que toi. Alors... <rire> euh... C'est quoi ces associations de mots là Comment je vais faire ça, moi euh, Je te rassure, moi c'est pareil. Hein. Euh... Si, il a... ouais mais ça ferait ça Ah mais non, il y a, oh non mais il y a, oh Ça fonctionne pas ce que je voulais penser Non Non, non, non, non, non, mince Alors, euh... Euh, et non, ça non plus, ça ne fonctionne pas. Euh... Ouais, je pourrais peut-être mettre ceci. Ah, oui. si, je sais. Euh, euh, je vérifie. Je peux en tenter un. Hein. Je vais tenter ça en deux. Ouais, ceci en deux. Ah on a du temps Ah non, c'est moi qui viens. En fait, c'est parce que c'est moi qui suis passé avant toi apparemment. Donc normalement je crois que c'est à toi de choisir ouais. Essayez de en deviner vrai, un simple. mot. Mais attends, mais c'est le plateau que j'avais sous les yeux. C'est le plateau que tu avais Bah là tu m'as mis oui, horreur oui. en 3 euh... et du coup c'est le plateau que j'avais sous les yeux. Oui, oui, mais tu n'as euh, pas les mêmes cartes vertes que moi, en fait. Bah oui, mais dans ce cas, les, la, les cartes noires, c'est les mêmes pour tous les deux Bah Non. Euh, y en a ne une, dis pas lesquelles c'est, au cas où. Il y en a une qui est pareille. D'accord, donc c'est pas les mêmes, euh, normalement. Ok, d'accord. vite il en a qu'une seule sur trois. D'accord. Euh, de ah oui, c'est chelou comme système de jeu, en fait. Alors, du coup, je me demande comment ça se passe en tant que... Jeu physique pour le duo. Parce que le jeu physique duo n'est pas le même que le jeu physique classique. C'est hyper bizarre. Là, je ne sais pas. Alors vas tu trouvé horreur en 3. Je réfléchis. Je vais éternuer aussi au passage. Ah t'es <rire> pas... Pardon. Ah <rire> oh, punaise, c'est ça d'avoir été en t-shirt. C'est la douche ça. Ouais sûrement, bah douche froide en plus. Hein. Ah. Bah il fait chaud. Alors normalement en 3 tu peux le trouver. Mais je, je pense que en fait je dois bah, le faire trouver le moins possible. Horreur, euh, pour moi il y aurait serpent. Ah je bah oui Halloween, bien sûr, Halloween, mais pourquoi j'y ai pas pensé Oui Halloween. Bon Halloween je le valide direct. Sérieusement Ah mais attends, bah si c'est bon normalement Ah d'accord bah, c'est pas bon pas alors, j'ai pas compris. Bah non il me l'a bah, il m'a raconté ça en tant que carte blanche. D'accord, donc en fait on doit se faire je pense qu'on pourra recommencer, on doit se. tu vois nos cartes vertes en fait on doit se les faire mu deviner mutuellement. Mais si c'est les mêmes c'est nul. Et on doit pas se c'est pas les mêmes. Et on ne doit pas Il euh, y en a qui c'est les mêmes, mais, mais ce n'est pas tous les mêmes. Et du coup, les cartes noires, on doit pas se... Je crois oui, que ben. si on noire, sur oui. les fait, on perd tous les deux. Et les cartes grises, du coup... Enfin... Euh, ça fait passer bon, le tour. Halloween n'était pas en carte verte pour toi. Non. Halloween... Alors, pour, bon, pour moi, euh, Serpent était bien en carte verte. Non, mais ne dis pas les réponses, dis pas les réponses. Dis juste, voilà, vu que j'ai cliqué Halloween... Oui, mais as Halloween. t'as même. Donc, je, je, je me suis. J'ai vu quand j'ai vérifié. Mais Halloween, pour moi, c'était pas c'est pas une carte verte chez moi. C'est une carte euh, grise. Euh, oui, mais une, une carte normale, quoi. Carte normale. Et c'est. Bah, pourquoi oui. t'as mis horreur alors Bah, euh, c'est parce que je ne savais pas qu'il fallait faire les cartes vertes. Moi, je pensais que les cartes normales passaient également. Mais apparemment, non. Mais t'as jamais joué à Code Oui, mais normalement, tu peux mettre les normales aussi. Bah, non. Ah bon oh bah, mettre une pas carte normale, ça, ça, ça n'élimine personne, mais ça fait passer le tour. Et ah du bah, coup, tu, tu perds du temps. Je me souvenais plus. Je pensais qu'on pouvait mettre des cartes normales. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un Mardi Bassou. Alors, oula, électrique. Ça, c'est sûr. Ah, tiens, le bonhomme, il est à l'envers. Il est l'endroit pour toi Bah oui, ça veut dire que t'es en face de moi, donc pour toi ça veut dire qu'il est à l'endroit. Ah oui euh... Euh... Euh... Allez, on va tenter. Bah. Apparemment j'ai eu bon. Euh, oui, mais ça, oui, oui, mais je, à la base je visais pas ça. Mais euh, Marie Curie, elle l'a ah. pas fait de l'électricité. Non, mais on sait jamais. Oui, oui, mais c'était mon... soit. J'avais choisi soit pointe, soit électrique, mais. Et pourquoi pointe Qu'est-ce qui te bah, fait penser une à pointe Une pointe de tension. Oula, ah oui, d'accord, ok. Oui, oui, je vais, je vais loin. Je sais. Ouais, un petit peu, ouais. Mais alors du coup est-ce qu'on doit se faire gagner mutuellement ou Mais euh, je faire... sais pas. Je ne sais pas si on a les mêmes cartes vertes ou pas. Alors je pense. Franchement je pense pas. Hein. Euh... Du coup. Alors. Normalement.. Alors ouais mais. Donc oh, oui, de toute façon tu l'as déjà fait. Quatre, trois. Film Oui. Ça peut être Wolverine. Ça peut être Princesse Leia. Oh, il y a eu un Simpson, le film, mais c'est quand même plus une série. Il y a un film autour de Manel Mandela, mais là c'est plus une personne historique. Manodou, elle a déjà joué dans un film. Euh, Pikachu, Pokémon, bon bah voilà. Hotel, Tokyo, quoi. Alors Je vais mettre Wolverine en premier. Et je vais mettre Princesse Leia. Oui, bah, en effet, je vois que tu es à l'envers. Bon du coup c'est à toi alors. Faut que tu valides je crois non Oui euh... mais je peux en piffer. Ah oui bah vas-y alors. Bah serpent. Pas trop piffé mais... Ah je peux continuer Ah bah attends parce qu'il y en avait encore un avec Halloween. Euh non Halloween j'en avais eu... Avec euh, horreur ah, pardon, bon. avec horreur. Halloween c'était pas... Horreur c'était pas bon. J'avais mis trois mais c'était... Euh... Euh, je pensais qu'il y avait les cartes normales. Donc euh, non. Ah bon bah je vais ça, ça revient petit à petit euh, tu... oh, bon. ouais. Ouais. Attends ne valide pas Et il te reste oui. un électrique à trouver Oui égal oui exactement Tu ouais. veux que tu as le droit d'en mettre un de plus oui, oui, je peux, je peux, je peux. Voilà. Mais du coup, est-ce que... Et là, es... Et là, à partir de là, soit tu piffes, mais t'as aucun okay. indice, soit tu finis ton tour. Ouais, non, mais... Mais alors, tu vois, euh... enfin, mais non, je peux pas te le dire, parce que... Est-ce que toi, ça te la ça... ouais, validé aussi, Pikachu, pour toi Ouais. Bah ben oui parce toi, que ça, moi, Pikachu, vu qu'on a, on a le même plateau apparemment et euh, là du coup je vois en carte retournée Pikachu. Donc je vois bien que c'est toi qui qu a le point de Pikachu. Moi Pikachu c'était no... noir en fait. C'est pour ça que j'ai pas voulu le mettre. Pikachu et... Pikachu c'était une carte noire chez moi. Ah ok on n'a pas les mêmes alors. Voilà. <rire> c'est pour ça. D'accord. Euh, du coup... C'est chaud. En effet. Allez, tu peux la voir en en deux celle-là. Mais il faut vraiment qu'il arrive. Tradition. Pour vrai... Pour Mais la euh... deuxième, penses... alors juste. Combien, sans le dire lesquels, combien de cartes vertes me reste-t-il à trouver 4. 4, t'as dit 4, oui. Ok. Mais ça veut dire que. J'ai le droit de cliquer sur mes propres cartes noires parce que ce ne sont pas tes cartes noires. Oh punaise, d'accord. C'est ça. Ok, alors, tradition. Bah Ça peut être en deux. Ça peut être Pâques. Alors, le deuxième, il faut quand même aller le chercher loin. Mais il y a moyen. Je vais mettre euh, Pac. Ok, Pac c'est bon. Et... et. Céline Dion, Omer Simpson, Faille, Mandela, Manoudou. Si tu arrives à le moi. trouver, franchement. Hôtel. Faut réfléchir. Tokyo réplique pointe Cléopâtre Taille qu'est-ce qui peut être une tradition là-dedans? Ah, Céline ou en Dion. rapport avec la tradition. Oui oui j'ai bien vu. Céline Dion fail. Homer Simpson. Mandela Manu al pointe. J'ai été le chercher le il n'y a pas une, une tradition de, de la, quand on grandit avec la taille, quelque chose comme ça, qu'on passe. Euh, je sais pas euh, comment ça s'appelle, peut-être la communion ou euh, comment ça s'appelle euh, euh, la bar, bar mitzvah ou quelque chose comme ça peut-être. Bar mitzvah, ouais. Nombril, oui. Nombril, mémoire, hôtel, Tokyo, coq, réplique. Qu'est-ce qui peut être traditionnel Qu'est-ce qui est ancré dans notre dans, dans une culture en tout cas? Coq réplique, coq réplique, coq. On sacrifie non pas les coqs, les poules oui mais pas des coqs. Tokyo bah Tokyo c'est bourré de tradition. Oh oh le Japon traditionnel. Oh ah ça peut m'intéresser en fait. Tokyo Japon traditionnel vas-y je tente ça. Et c'était pas ça. C'était bien joué. <rire> oh, d'accord. Bah, c'était ça. J'étais, loin pour le chercher, mais c'est de... pareil que ça. Enfin, Alors, c'était en, en deux. Je vais rien piffer d'autre, donc je finis de deviner. J'ai pensé pareil. Japon, pays traditionnel. Comme on dit, le pays du, du soleil levant. Donc, du coup, à toi de me donner les indices. Ah mais c'est tiré par les cheveux ça. C'est tiré par les cheveux. il me bloque mais à un point Ah bah, non, je te rassure les deux cartes qui me restent pour toi mmh. sont très compliquées à lier je pense qu'on va devoir le faire en une fois euh... je le tente comme ça on va voir Oula alors je dirais mémoire Le deuxième... Mais du coup, mais, je ne peux pas choisir mes cartes noires Si, normalement quoi. tu peux. Ah bah non, là c'est grisé. Mais mes cartes noires sont... Je ne peux pas les choisir en fait. C'est bizarre. T'as pas, pas un bouton avec... jaune dessus ah non non, Les deux, mes deux cartes noires, je n'ai pas de bouton de la main, jaune. alors que tout à l'heure, ah bon chou j'ai pu le faire. Ah. C'est bizarre. Euh... Résistance. Il y a eu Allez, je... le petit jeu. Allez, on va tenter. Oh man. Il reste encore résistance. Bon bah moi je suis obligé de le faire en une fois. Euh... Et là pareil, là ça va être en deux fois, une fois. Ah bah t'as été plus rapide. Série Ah oh bah Homer Simpson. C'est la seule série là-dedans. Allez, on repart ici. que ça va être facile. Bon, moi, après, euh... Alors, ah, peut-être que tu vas confondre. Vraiment bon. Ah, oui. Vous n'avez plus de temps Vous avez On donc le entamé chance. le tour de mort sur bit. Voici votre dernière chance de trouver les agents manquants. Vous pouvez deviner autant de fois que vous le souhaitez. Mais l'autre camp ne peut plus vous donner d'indice. La première réponse fausse mettra fin à la partie et vous aurez tous perdu. Quoi D'accord J'ai des boutons jaunes Alors moi je peux juste euh, Cliquer sur une carte Mais est-ce que toi ça te fait quelque chose Non Mais en gros je peux juste cliquer sur la carte La dernière carte verte en fait Pour toi Bah moi Et... je crois je dois trouver la dernière carte verte Parce que je ne peux rien faire d'autre Mais j'ai le choix entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 J'ai une chance sur 10 10% après, je pense que c'est que si tu choisis les cartes noires qui sont éliminatoires, je pense. Ah, ben là, de toute façon, si on, joue, si on trouve pas, on a perdu. Ah, mais je peux pas donner la réponse. Non. Euh... Et pas d'indice. Bien... Faut piffer là-dedans. De je vais piffer. Je vais aller sur les Alpes, t'avais l'air de bien l'aimer cette carte. Bon mais bah, c'était pas ça. C'est une carte noire. En effet. C'était quoi la carte Alors la carte c'était pointe. Ah oui c'est vrai que tu t'aimais beaucoup la carte pointe aussi. Du coup il me restait Homer Simpson et pointe, c'était un peu compliqué. Mmh. Bon on va voir, je pense ouais, que c'est ouais. parce que euh, j'ai donné deux mots à la suite que ça a fait ça. Je pense que c'est pour ça, j'aurais dû peut-être te laisser l'indice et après j'aurais pu te donner l'indice en suivant. Je pense, je suis ah. pas sûr de moi, mais on va voir. Allez, on refait. Allez, du coup, moi, je m'étais trompé aussi au début. Ouais, du coup, je peux faire le corbé. Ouais, c'est pareil. Alors, alors là, je n'ai aucune carte verte. Est-ce que tu as des cartes vertes Oui, au oui, j'ai des cartes vertes, oui. D'accord. Ça changera peut-être après, faire. du coup. Hein. Je pense que, ouais, je pense que les cartes mes cartes vertes vont apparaître après, je pense. Peut-être, Donc c'est ouais. toi d'abord. Ouais. Je dois te donner un indice dans tout ça. On oh, est fait. Ah, oh, punaise. Euh, oui, j non, je pense à un truc, je peux pas. Alors. Ah punaise, je peux pas... non, ça me bloque. Euh Eh oui, non, j'ai pas le droit de faire ça non plus. Euh Ah, peut-être peut-être que j'ai un truc ou là eh ouais mais il y a lui qui va me poser problème c'est compliqué euh... ouais, je, vais, je vais le tenter je me dis que allez je le tente je tente ça comme ça c'est quoi ça? Ajouter une suggestion? C'est quoi ce bouton? Euh, je l'ai vu tout à l'heure, mais je, je l'ai fait, mais ça ne sert à rien. Je pense que c'est quand on doit être plusieurs sur ce mode en fait. Mais bon, je ne suis pas sûr. Je peux te donner deux indices à la fois? Euh, alors, par... oh, oui, tu peux donner plusieurs indices, mais je pense que vaut mieux qu'on fasse chacun notre tour. Sinon, on va avoir le même problème que tout à l'heure. Ouais, on est là pour tester de toute façon. Oui, oui. Euh... Tu me dis quand as lancé l'indice. J'ai un très gros indice. Vous devriez taper votre indice et indiquer le nombre associé avant. Ne vous inquiétez pas, je vais donner l'indice à votre voix. D'accord, laissez-moi taper l'indice. Vous devriez taper votre indice. Alors, est-ce que tu vois les suggestions ou pas Non, non, non, non. Donc, tu ne Alors, vois pas ça Ferme. Je n'ai pas tout compris de pourquoi il y a ça, du coup. Et fourche. Déjà sur fourche. Ensuite. Ah. ah un peu rapide. Bien, non. été un peu rapide. Non, parce que. Alors, on... Ah oui, donc là c'est moi non. Ah non, moi j'ai je... aucune. C'est encore à toi. Parce que bah, j'ai une je... carte verte. Bah, moi je vois l'autre camp doit donner un indice. Bah, ouais, mais moi j'ai aucune carte verte en fait. Genre, je vais faire une petite capture d'écran si tu veux. Non, non, non, non, c'est bon. J'ai rien. C'est tout. Tout est. Et non, carte normale. Et tu ne peux pas taper des indices même en piffant je peux taper des indices, mais je ne sais pas sur quelle carte il faut que tu cliques. Alors, ça peut être bugué, je ne sais pas. Bah, euh, je sais pas. Comme, euh... attends, qu'est-ce qu'on peut faire euh... En deux, je peux faire... Euh... ça Peut-être en 3. Allez, en 4. Il y a moyen qu'en 4. En 4, ouais, Mais, mais si c'est bon. en 4, voilà. Mais tu, tu, tu des... Si tu n'as que des. Si tu aucune carte verte. Euh... Voilà, je ne sais pas. Odeur euh, muguée. Restaurant, peut-être. Odeur Oui, odeur c'est facile je pense Orange. Muguet c'est une Alors carte euh... verte bah ouais mais moi je le vois pas en fait orange c'est une carte verte peut-être <rire> bizarre ce mode Allez, les deux dernières, tu peux les trouver. Renaissance. Euh, Renaissance. Euh, restaurant. Pourquoi j'ai dit Renaissance Restaurant. Non. Restaurant. Non. Donc, ouais, c'est ça. En fait, je ne vois pas mes cartes vertes. Donc, je pense qu'on va devoir recommencer. Eh, bon, bon, on poursuit sur ça et on verra. Ouais, après ça va être compliqué de te faire gagner, je pense. Oui. <rire> c'est bizarre. bizarre hein le, le mode classique est quasiment très bien codé, mais là, c'est vrai que le mode duo manque de, ah, là, ouais, est... de bah, manque de code, tout simplement. Hein, ça... bon. On a réussi à en piffer deux au moins. C'est bien. Ouais. Deux d'affilée. Deux bonnes. Deux d'affilée, en plus, toi. Ouais. À ton tour. Ah, pardon. Mais alors, apparemment, c'est ça que je comprends pas, c'est qu'il dit l'autre camp doit donner un indice, mais je peux quand même taper et te donner un indice. Oui, on peut le forcer, mais bon, on... ne le oui, forçons pas, on va pas tout casser. Ah, n'oublions pas qu'il t'en reste un à trouver pour ferme. Oui, exact. Euh... Ah, c'est dur. Ah donc, donc comme des co co donc euh, dans le format duo, c'est bien nous contre le jeu en fait. Oui mais le, le jeu il est où là-dedans Donc en fait, c est, c est si on par... en fait on partage la même grille de mots ouais. mais la répartition, la répartition est différente de chaque côté. Ouais. Une équipe donne des indices à l'autre à tour de rôle et le but est de trouver tous les agents verts avant d'être à court de temps. Et donc le temps c'est euh, les euh, cartes normales je pense. Ok. Donc est-ce que, euh, euh, est que tu en as bien Ton état en 1, 2, 3. Est-ce que tu t'es à... T'avais 7 cartes Est-ce que t'as cette carte verte Là, sous les yeux, j'en vois 8. Ouais. 8 ouais. Donc, ouais. donc, normalement, on doit avoir 16 cartes en tout pour nous deux, en fait. Oui, donc, faut pas qu'on se trompe du tout. Hum. Mmh. Il n'y a rien qui peut correspondre sans que ça me pose problème sur d'autres mots. Je suis tenté un coup de bluff, mais. On va voir. Alors, déjà, je pense qu'il devait avoir. Euh, alors, Zinedine Zidal, ça c'est sûr. Euh, je, pour la ferme, je pense à ni On va faire. Donc ça, c'est sûr, c'était la ferme. Alors, le foot. Michael Jordan, c'est le basket. Ou peut-être Jamel de pense. J'hésite entre G et Jamel de Bouze. Euh, attends, d'accord. Alors attends, je vais cliquer sur toutes mes les cartes parce que, en fait, je peux en cliquant sur mes cartes, je vois mes, ver... mes cartes vertes. D'accord. Le bon bug d'affichage. Donc c'est bien, c'est un... bon. mes... bien un bug d'affichage. Mes... Ouais, j'ai bien mes cartes, j'ai bien tes cartes vertes et. Euh... Et les cartes noires. Donc, okay. on pourrait te faire deviner pour la prochaine. Euh... Allez, t'entends de jamais. Ah bah non. Ou t'entends deux Tiens, le titre, il s'est pas... pas mis à jour. bizarre ça. Tu t'es trompé du coup Ouais, je me suis trompé. Euh, Mais pourquoi suis... t'as euh... pensé à Jamel de boost pour foot bah parce que Jamel Debbouze, euh, il est fan de foot et qu'il faisait souvent des références euh, à Zinedine Zidane, comédie ouais. Thierry Henry, etc. Ouais. C'est pour ça que j'ai pour ça Jamel C'est Parce qu'il y a la fameuse blague de « dites-moi pas que c'est pas vrai » quand il voit Thierry Henry. C'est tiré par les cheveux quand même. Hein. Bah il T'aurais est... mis quoi alors je pense que là je peux. Alors attends. Est-ce qu'il a fait ça lui D'accord, donc je pense que. Donc là c'est à toi de taper l'indice. Oui, c'est ça, c'est à toi de taper l'indice. Ouais. Corps Ouais. En deux Alors, Arter Willa, restaurant, Zelda, Ron. renaissance, histoire, ara, enceinte, pont, 4 women. Euh, ra, il est, validé, il est pas validé pour toi Ra Bah ben, je peux cliquer ra sur Ra moi Ah d'accord, donc moi je peux pas cliquer Zelda. sur Ra parce qu'il y a une carte... Euh, oui parce que tu as déjà cliqué sur Ra toi Ah oui, d'accord ouais. Alors Arter, oui Peut-être enceinte pour la une personne enceinte. Sinon, je vois pas ce qui peut se référer au corps. Euh, c'est comme le mais, Tokyo. Mais non, oui, mais d'accord, mais ne. Tu ouais, sais, quand, quand, quand tu es l'espion, normalement, c'est tu donnes l'indice et tu dois pas en dire mais plus. Mais non, mais... On peut discuter, mais surtout pas en dire plus. Oui, mais c'est. Je je suis parti dans un raisonnement compliqué. Comme Tokyo. Bah dans ce cas, c'est le chausson pour le pied. Et non. À moi. Pour l'indice. Aïe, à toi. Un indice. Donc, du coup, ouais, ça. Donc, je peux te faire. De... Les cartes que j'ai cliquées, je peux t'en faire cliquer. Allez. Alors. Brillant, euh, brillant, brillant, brillant. Alors, le, être Non, mais non. diamant, ça c'est sûr. Alors, le deuxième. Brion, brillant, brillant. 4woman elle, euh, elle charge des bijoux et zelda avec la triforce qui brille de mieux que Catwoman, quand même, hein Ben J'ai eu Diamant, ça c'était bon. Qui est brillant euh, Alors... En trois, tu peux le trouver celui-là, je pense. Ah oui, mais non, il y a lui qui va être compliqué. Ce sera en deux Peinture en deux en deux de vinsi renaissance de la restaurant zelda non rond ça pourrait mais non histoire histoire de l'art mais ça me paraît trop tiré par les cheveux Ra non enceinte non pont non catwoman Dernière nouvelle, non. Debouze, non. Yoda, non. Jet, non. Chausson, non. Chausson, il est déjà parti. Michael Jordan, non. Classe, non. Ah, il est non plus. Là, comme ça, vraiment, euh, c'est pour moi, le De Vinci. De et Renaissance. C'est pas Renaissance. Si, c'est bon. Allez. Voilà. Félicitations. Allez, je dois te donner un indice. Alors, un, un 10, moi, il m'en reste plus que deux. Deux. De cartes vertes. Ah, d'accord. Bah, là, j'en ai quatre sous les yeux. D'accord. Mais alors, par contre, pour vous... associer les dernières... Mais euh... <rire> y arriver. Comment je vais les associer, ça, là Sérieusement. Euh... Compliqué, là. Moi, je, si jamais, je peux peut-être donner, te donner mon dernier indice. Non, non, non, ça va forcer comme tout à l'heure. Ah oui, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Histoire. Comment... On... Attends. Ah, c'est... Euh... Il y a un mot spécifique par rapport à une définition que j'ai en tête. Euh, comment ça s'appelle Je, Je vais passer par un autre moyen. Oh punaise. Oh, Scénario. Oula. Scénario. Donc déjà c'est pas où? Ra et Catwoman, c'est pas. Je peux pas les choisir chaussons, ça m'étonnerait. Michael Jordan, il y a eu un film avec. classe ça m'étonnerait. Yoda, Star Wars pour le film. je vais aider Yoda. Oui, ouais. Yoda, scénario de film, ouais. Alors... Euh... En deux, en plus. Euh... Bah non. Scénario, c'est une histoire. Ah, oh, tu m'as fait peur. Oui. Oui. Scénario, ouais, c'est ouais, une histoire. Ouais. Ouais. Tu vois pourquoi je suis pas... Je suis... En plus, ça aurait pu être Zelda également, parce que Zelda... Euh, ça aurait le pu. Scénario de Zelda est, est très, très... Euh... Ça aurait pu, ouais. Alors, là, normalement, tu, franchement, tu peux trouver. Ouais, bah, pour ton prochain indice, je peux te dire que... Euh, en deux, je suis incapable de te le faire. Je cherche, mais... Alors, Cancre. Cancre Cancre. Bon, euh, franchement... Celui-là, il, est... il est facile. On a sur un facile. Ah oui, classe. Pourquoi je peux pas cliquer deuxième... sur ça Ah, je peux pas cliquer. D'accord. Ah oui, il y, y a bien un truc sur les cartes mortes. Je peux pas les, les cliquer. Euh Ah donc on doit voir la même alors Pas forcément, pas forcément. Un cancre. le faire. Enceinte, pond, jet ou jet, jet, non. Tout ça non. Chausson, non. Debouse, mais si, je sais... Est-ce qu'il a été cancre du coup, ça me donnerait Faire le pitre, ça ne veut pas forcément dire être cancre. Catwoman, non. C'est pas parce qu'elle a fait ses activités qu'elle est cancre. Ra. Est-ce que Alors, Ra, c'est synonyme de cancre Peut-être, je me souviens plus. Ron. Non. Poudlard, c'est une école. Restaurant. Je peux pas cliquer dessus parce que j'ai déjà cliqué dessus. Zelda, non. Donc là, j'hésiterai entre Poudlard... Ra et Jamel de Bouze. Mais il y a pas de cancre dans Poudlard en vrai même dans Serpentard, ce sont pas des cancres. ils sont plutôt même bons élèves, ils sont casse couilles, mais ils sont, ils sont plutôt bons élèves, bons élèves même avec la liaison. Donc il a pas de cancre dans Poudlard. Tu avais dit quoi les deux autres c'était Ara et Jamel de Bouze. J'ai tenté de bouse mais sans conviction. C'était pas de bouze. C'était de bouze Oui Il était cancre de bouze Oui, tout ah. à fait. Il ah le bon. répétait souvent qu'il faisait des bêtises en classe. D'accord. Allez, je dois te donner un indice. Oui. Euh... Mais alors là. Et surtout qu'on va en... le faire en un tour euh, bah, Non on n'a pas... Non bah, non, regarde il reste plus que un Un tour euh... C'est pas une erreur Alors je pense Mais Parce je que pense que si Si c'est une... Bah... Si une erreur Que je te le fais en un Que tu mets le bon Et qu'après tu pif à côté alors, En évitant les cases noires euh, Normalement après je peux te le refaire en un Si c'est ça je... Non. Je ne sais pas. Je ne sais. Franchement, je ne Parce sais pas. Parce que là, en deux, c'est pas possible. À moins de trouver un truc hyper spécifique, mais Ah attends, peut-être. Comment ça s'appelle Ah oh, punaise. j'ai besoin de chercher une définition. Il n'y a pas un mot spécifique, c'est ah, une expression. Je ne peux pas faire de l'affaire de deviner du coup. Ah, mince. Bon, je vais le tenter comme ça. C'est euh, un hein, du coup. Tout oh, bah... son, ça c'est sûr. Et là, à moins de piffer en mode erreur. Euh... Euh... Tante. Non. Allez. Voilà, tour de mort mais sur bite. Vous n'avez plus de jeu ton temps. Oui, ah, oui, d'accord. Oui, vous vous avez... L'autre la... camp a oui, une oui. dernière chance de trouver les agents manquants. Ils peuvent deviner autant oui, de fois qu'ils pas... le souhaitent. Tu peux deviner pas... autant de fois au que tu souhaites, mais tu... Ah, d'accord, tu peux pire jusqu'à tomber dessus, mais sans à condition de ne pas tomber sur les cartes noires. Eh bien, bon, bon. courage. Alors... Rond, restaurant Zelda, enceinte, pont G et Michael Jordan. Allez. Pitney, douille, c'est étoile, douille. C'est une carte noire ou pas Non, c'était une carte blanche. Donc, euh, apparemment, les cartes normales ne passent pas non plus. Alors. Non, je pense que euh, c'est pas tout à fait bien codé. C'était des ronds qu'il fallait trouver. C'était rond C'était ah, rond. Oui, ouais. Ouais, bah là, pour le deviner. Euh, bah, à la base, des euh, des ma, toute idée, ma toute première idée, c'était d'associer histoire et rond et de trou tourner quelque chose autour de la géographie ou de la Terre, de la planète. Mais ça aurait été beaucoup ouais, trop, euh, trop tiré par les cheveux. Si tu m'aurais dit géographie, moi, j'aurais mis classe. Ah oui, peut-être Venise Et même. Et peut-être Venise aussi. Hein. Ouais, ouais c'est pour ça. Ouais, ouais c'est pas ça. Mais après, si j'aurais mis terre tout court... Ah ouais, mais t'aurais pu penser à l'élémentaire. Mince. Et oui. Ah, c'est pas simple, euh... c'est pas simple. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué comme... Allez, je mets 203. Alors... Bon, du coup, je pars sur le camp A, en espérant que ça ne bug pas. Vas-y. Donc, moi, c'est bon, j'ai mes cartes. Est-ce que toi, tu vois tes cartes Oui, je vois mes cartes vertes. D'accord, donc on est bon. Quelqu'un doit donner un indice. Donc, je vais supposer que... Ah, c'est le premier qui donne un indice. Ouais. Alors... Punaise, cette oh série de cartes. Wow. Il y en a beaucoup qui peuvent... Me... Ouais. En plus, il y en a plein qui peuvent se confondre. Mmh. C'est compliqué, là. Euh... Voilà. Oui. Ah punaise je peux Mais il y a toujours une carte qui me pose problème à chaque fois hein. <rire> T'inquiète pas moi c'est pareil J'en ai deux là qui pourrait t'en faire deviner deux mais je peux pas parce qu'il y a d'autres mots qui sont qui... En pays de temps. Mmh. Euh... Après, on peut le faire en 1 aussi, mais... oui, mais en 1 euh... mmh. c'est plus facile. On a quand même euh, le, le jeu contre nous, donc euh, si on a 9 tours au total pour en faire deviner 15, on va pas pouvoir faire euh, tout en 1 quoi. T'en as 4 ou t'en as, as 8 des cartes vertes J'en ai 9. Donc ouais, j'en ai 9 aussi. Alors... Euh... Ah, j'en ai peut-être un. J'en ai peut-être... Ah, ah Ah Ah Attends, non. Est-ce que... je sais pas en fait je peux peut-être t'en faire en deux ah mais non, ah je peux pas je ne peux pas je, je tente un truc vas-y, vas-y, vas-y Oula, antenne. Bon, déjà, il y a parabole. Mais alors, les deux autres, antenne. Sur, sur parabole, ça c'est sûr. Alors, peut-être appareil. Les piles. Attends. Mmh. Pareil. Ouais. Le dernier. La gueule, j'ai des sponds. La veste. Non. Compliqué là. c'est une émission de s'animer avec des antennes sur la télé avec la télé donc l'antenne euh... peut-être euh... je sais pas du tout la euh... ouais. compliqué et du coup, si je fais fini de deviner, on perd une carte. Ouais. On perd, une, euh, mm -hmm. on perd un tour. Allez, on va te tour. Mickey. Ouh. Alors, c'était pas ce que je pensais, mais oui, écoute, ça fonctionne. Ah bon C'est pas ce que tu penses Non. <rire> je vais pas faire plus, attends. Non, non, tu le. Enfin, si, tu pourrais en piffer un de plus, euh, vu qu'il y a. T'as une chance de plus, mais. Bon. ouais non, je vais arrêter là parce que alors là par contre moi pour les indices euh... alors, il ya peut-être moyen Ah, si. Amazonie en deux en deux alors forêt, forêt d'Amazonie, forêt amazonienne, Équateur, l'Amazonie passe par l'Équateur, Oasis non. Un désert. Forêt, oui. Équateur, allez. Voilà. Ah, bien joué. Bah, j'étais pas. Enfin, j'étais facile celui-là, mais je pas vu tout de suite. Alors. Hum, hum, hum, hum, hum. Ah oui, non, je peux... Ah mais... Cette carte noire m a... M a... me gêne. <rire> moi c'est les cartes blanches. Je pense les à plein de choses, mais il carte... y a une carte noire spécifique qui me pose vraiment problème, quoi. Je pense à plein de choses et à chaque fois... Hop là, non, carte noire. Regarde, oui, oui, je suis <rire> là. t'inquiète pas Ah moi. punaise. Oh. Ouh là. Alors, O, oh. O, oh, O, oh. Fontaine. Ou, oh. Alaska, il y a de l'eau avec la glace. Et alors, le troisième, Oasis. Déjà, Fontaine, c'est sûr. Euh, je dirais plutôt Oasis. Ouais. Et alors, le dernier, Alaska. Attends. Attends, alors oh. euh, il était en deux hein. Ah en deux. Euh, voilà a... alors attends, attends il te reste quand même. Euh... Non il te... non en fait non non non il te euh, non, tu... Moi, moi, soit Je tu piffes quelque 4, chose par plus plus plus rapport plus à ce qui a été dit beaucoup plus tôt, soit tu passes ton soit tu. Tu ah. voilà. dit dire... ah, oui, en... euh, euh, ah oui antenne c'est vrai oui antenne. T'es pas obligé t'en as trouvé deux t'es pas obligé mais tu peux le tenter antenne antenne franchement je sais non franchement je vais pas je sais pas plus ok je vais pas vaut mieux pas vaut mieux pas alors du coup maintenant ça va être compliqué c'est pour moi de te faire deviner sans me tromper alors Ça va être compliqué oui, pour mettre les trois qui me restent là. moi il me reste 1 2 3 4 5 6 à te faire deviner. OK. Et oui, et c'est pas les plus simples. Mais sachant qu'on peut avoir euh, des cartes vertes similaires. C'est-à-dire si on en trouve pour le si moi, je trouve une carte verte par exemple et que c'était la même que j'avais à te faire deviner, bah elle compte pour tous les deux. Donc ça c'est bien. Ah d'accord oui. Oui en effet. Euh... Est-ce que je peux te faire deviner Est ce que Il y a... En fait, il y a deux trucs qui sont liés, mais je peux pas te. Mmh. Ah, C'est souvent, de... souvent comme ça. De toute façon, à partir du moment où il y a une carte qui gêne. Et ouais, il y en a une troisième qui gêne en fait. Et euh, bah. Allez, peut-être en deux. Franchement. Bon, je... Franchement, en deux, il y a moyen. Allez, en deux, il y a moyen. Armoire. Narnia. Bah, le lion de Narnia, du coup. Comment il s'appelle Aslan. Il s'appelait Aslan. Bah oui, en fait y'a que ça, Narnia, le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, voilà. oui. si je voulais mettre film mais c'était compliqué, ah, mes films là je plongeais sur James Bond, Lara <rire> Croft, Godzilla, <rire> voilà. Steven un Spielberg, euh... Je suis obligé de te le faire en 1 parce que le reste là... Euh... Euh, moi les autres ça va être en A aussi peut-être, peut-être en 2. Non mais là si je mets ce que je pense, il y en a un autre qui va me déranger. Donc ouais je tente en 1, je tente vraiment en 1. Herbe. Euh... G. Bah, voilà, efficace alors moi en deux mais euh... Oula. Euh... Hum, hum, hum. Euh, parce que parce que parce que c'est embêtant tout ça enfin, je peux me mettre qu'en un aussi mais bon un, deux. il me reste combien moi de ton côté à faire Deux deux. Qu'on mmh. va être à court de temps vu qu'il y a 4 tours. Allez, il y a peut-être moyen de. Ah oui, mais non. Combien t'as dit? J'ai dit 2, mais en fait, je suis en train de regarder, il y en a un qui va... Y a... non, non, non, non, combien de cartes vertes tu as sous les un, yeux 1, 2, 3, 4, il me reste encore 4. Ouais, en fait, ouais, en... ouais, on peut pas tout faire en 1, c'est pas possible, on va être obligé d'en faire en plus. Sinon, on perd. mais ouais, je peux... Je peux... en fait, je peux t'en faire en 2, mais ça peut prêter à confusion avec la troisième carte, en fait. Bah, si elle est verte. Non. Non. Il y a que deux, c'est là c'est avec tenté. deux cartes. Zut. Allez. Il y a moyen argent. Ah ben argent, donnez l'argent. Campagne de crowdfunding association saint Studio, vous avez le lien un peu partout. Donnez l'argent ce sont les dernières heures. Il reste alors euh, on est sur le stream de la clôture mais il reste euh, 24 euh, 26 un peu moins de 26 heures maintenant vu qu'en vrai ça se termine demain soir mais là c'est maintenant le stream de clôture. Euh, on déjà on fera les comptes vers minuit et donc donner l'argent sur Okpal, vous avez euh, le lien bah, qui vient de s'afficher dans le chat en fait, il est dans le chat euh, il est sur tous les réseaux aussi euh, donc donner donner euh, chaque euro compte, on est à 1625 euros euh, qui sont déjà acquis donc ça c'est très bien, euh, l'objectif euh, initial était à 2500, bon je pense pas qu'on qu qu l'atteigne mais voilà. chaque euro compte, donc donnez ce que vous pouvez euh, dites-vous que votre livret A ne vous sert à rien vu le pourcentage a dessus donnez tout ce qu'il y a sur votre livret A, écoutez tant qu'à faire on en est à oui. ce point hein. euh, parce que donnez bon 0,5% le livret A voilà euh, non sans, sans rire en étant plus sérieux, oui donnez ce que vous pouvez chaque euro compte, même si vous donnez 1 euro c'est toujours 1 euro de gagner donc euh, voilà, faites votre petite contribution euh, nous on, on l'a fait parce qu'on soutient nous aussi notre propre association bien entendu la preuve, j'ai vendu mes meubles. <rire> et Le reliquat, je l'ai mis en don dans l'assaut. Euh, sans déconner, c'est ce j'ai vraiment fait ça. Euh, donc voilà, allez-y donner, partagez la bonne parole autour de vous. Il reste vraiment, on est sur les dernières heures. Allez convaincre, parlez de l'assaut autour de vous. C'est pas juste partager un lien. c'est Vous allez voir vos, vos proches, vos familles, vos collègues, vos camarades. Vous les appelez, vous allez les voir directement. Et hey, t'as vu, euh, tu connais cette petite assaut Alors attends, je t'en parle, il faut la souvenir. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est pas juste partager un lien, c'est pas juste faire le don et, et le reste, on s'en fout. Non, non, il faut communiquer. Et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est le bouche à oreille qui fera la, le succès de, du crowdfunding et de n'importe quel crowdfunding de, de toute façon. Voilà. Donc, évidemment, de... évidemment, il y aura des contreparties. Il y a des contreparties. Alors, à la base, les contreparties ne sont pas obligatoires, mais on a tenu à les faire. Donc, euh, alors, les paliers, je les ai plus en tête, ils sont écrits dans la campagne, mais vous pouvez avoir en contrepartie des, des petits trucs, genre, euh, des stickers Siva sound que j'ai à côté de moi. Euh, les autres stickers, je ne les ai pas encore. Ce sont des stickers de nos productions. Je ne les ai pas encore reçus. Euh, mais ça devrait pas tarder. Pareil pour les sous bocks Les sous-box, ce sont des dessous de verre. Un dessous de verre, c'est ça. Hop là. Euh, mais ça seront des, des sous-box des, des, sous des dessous des rivassantes. Vous pouvez avoir des porte clés euh, Vous pouvez avoir je ne sais plus quoi encore. Et... Euh, Vraiment, si vous êtes extrêmement généreux, vous donnez une grosse grosse somme. On vous invite à passer une journée avec nous sur, euh, dans un milieu culturel autour du cirque à la Grandrie à Toulouse. où On vous offre le resto, un baptême de trapèze grand volant aussi, un spectacle à voir. Une bonne journée euh, super intéressante pour vous. Et je peux vous garantir que c'est une super journée. Parce que je l'ai fait cette journée, <rire> moi de mon côté tout seul. Euh, ouais, ouais. C'est un vrai régal à chaque fois. En attendant, j'ai des mots à trouver. Avec argent. Et oui, qui a l'argent James Bond, il a de la thune. Lady Gaga, elle a de la thune. Charlemagne, il avait de la thune. L'Angleterre, oh, il y en a sûrement. Spielberg, il en a. Lara Croft, elle en a. Shakespeare, il en avait sûrement. Einstein, pareil. Crète. Godzilla. Sang. Le sang, le sang, c'est la famille. L'œil. Bah, ouais. euh, L'œil d'Odin, donc Odin. Ville, face, Alaska, pétrole, blé, bah déjà blé, oui, blé argent, c'est un peu une évidence. Euh, Et par contre, euh, qu'est-ce qui peut avoir un rapport avec l'argent ensuite n'oubliez pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, oui, oui. Il y a un troisième qui était embêtant, mais qui n'est pas bon. Ouais, mais là, en fait, tous m'embêtent parce que c'est un mot très spécifique que tu as mis. Si ça aurait été lié à une personnalité, tu euh, aurais peut-être mis autre chose. Donc, je pense que je vais éliminer les personnalités et les œuvres qui sont quand même des personnalités. Quand même. Donc, James Bond, Spielberg, Lara Croft, Shakespeare, Godzilla, Lady Gaga et Charlemagne je, et Einstein. Pour l'instant, je, je les mets de côté. J'y reviendrai peut-être après, mais pour l'instant, je les mets de côté. Angleterre, bon crête par contre, euh, crête, argent, crête, ça ça me parle pas, pour moi une crête c'est la nature, c'est géographique, c'est même géologique, pour moi ça me parle pas. Angleterre, euh, Brexit, euh, etc. <rire> Sans... J'ai pas été chercher à ce point là quand même. Aïe, bah, j'étais chez l'Oftalmo mardi, voilà c'est le, le rapport avec l'œil que j'ai. Je J'ai l'opticien d'ailleurs. Euh, pile. Face. Énergie. Batterie. Pile, pile. Une pile, ça peut être un tas. Un tas de quelque chose. Alaska. Alaska, c'est un des états des états unis Il y a des forêts. La neige, la glace, des ours. Des gens qui vont creuser dans la neige pour tenter d'avoir du pétrole. Pétrole, argent. Un ruée vers l'or, Yes. Mais Angleterre, je peux pas cliquer dessus ni sur Albert Einstein en fait. Ah, mais ça en élimine deux du coup. Angleterre, je l'allonge, ok. Au revoir, l'Angleterre. Ah, partie trop tôt. Charlemagne, c'était ouais, un là, roi. Et élimine deux. Mm. Déjà. Charlemagne, c'était un roi. Roi, argent. Et eux. Si on devait, avec l'inflation et compagnie, avoir, euh, comparer sa fortune avec aujourd'hui, je pense qu'il ferait partie des hommes les plus riches de la planète. Donc argent. Et l'Alaska me titille quand même. Combien de verres il te reste, as dit au total Là, il me reste 3. en 2x2 deux deux. en 2x2 deux deux. ah non il y a un non, là, là il faut que tu trouves le dernier et qu'après tu m'en mets on fait 2x2 oh si pinaise. je dis pas de bêtises ah non il reste 4 tours donc euh... je tente Charlemagne mais j'ai très peur hein. c'était pas Charlemagne non alors ah, je trop dois trop te moins donner moins un moins. indice euh... Et moi, il m'en reste combien des cartes Deux. Deux. Et toi, 3, c'est ça Oui. Donc, euh, moi je. Euh... Est-ce que tu peux faire deviner en plus de 1 Non. Non, non, non. Non. Là, franchement... bon, bon, non, Dans ce cas, on a perdu. <rire> bon, franchement, là, ça va être compliqué. Ou alors. Euh... Attends. Euh. Alors, il y a peut-être moyen, mais il faut vraiment connaître. Oui. Parce que là, moi, clairement, je ne peux pas. Euh, je, je me creuse, hein, mais depuis tout à l'heure, je suis un focus ah sur mon cartes, mais. Alors, moi, je peux peut-être en faire un en deux. Bon, bah, ça me rassure, parce que là, je ne peux pas te le faire en deux, moi. Après, il te reste quand même euh, un truc à trouver tout là-haut, enfin, que tu avais laissé, que tu avais mimiqué et qu'en fait c'était pas ça, mais que c'était bon ah quand oui, même. Antenne, antenne, oui, antenne, en effet. Donc techniquement, voilà. Espion, bon. ah, bon. Voilà, donc là, seconde. tu pourrais potentiellement piffer une carte pour tenter de tomber sur la dernière verte qui reste. Alors, qu'est-ce qui est en place avec l'antenne bon c'est sûr déjà angleterre lady gaga spielberg croft et shakespeare et godzilla et sans c'est pas la peine donc il me reste crête oeil einstein c'est pas la peine non plus de je peux pas cliquer sur einstein non plus je peux pas cliquer dessus crête oeil pile ou alaska oeil tu regardes la télé, la télé tu la reçois avec une antenne. Les... Les souvent les des antennes elles sont en hauteur. En fait, les trois marches, les quatre marches. Alaska, ça m'étonnerait. Alaska je peux pas cliquer. Donc c'est crête, et... C'est lesquels sur les quoi. lesquels tu peux pas cliquer dessus Einstein et Alaska. Donc Alaska, c'était ta carte noire Oui. D'accord, je comprends le système des cartes noires en duo. D'accord, ok. C'est bien, ah c'est bien foutu. C'est œil pile ou crée C'est bien foutu quand ça bug pas, mais sinon c'est bien foutu. Euh, allez. Pardon, excuse-moi, j'ai pas j'ai, pas écouté ta réflexion. T'as dit quoi 1, 2, 3. Oh pif, Gg. mais sinon, c'était quoi ta réflexion? T'as dit euh, c'était quoi? Euh, c'était soit en fait, crête. Ouais, crête. Je l'ai m'en suis rendu compte trop tard. Crête, oeil ou pile, oeil parce que euh, on regarde la télé, les, les émissions de télé, on les reçoit avec des antennes. Ouais, non, mais non, non, là euh... là, tu pars trop loin. là. Mais crête, ah bah... euh, crête, c'était bien pensé, mais, mais euh, j'ai bien su... je l'ai vu trop tard. Plein, donc ouais. Ouais. Mais crête, ouais, je l'ai vu trop tard, mais du coup, c'était bien coup, pile. Ou... Il ne t'en reste que deux à trouver Ouais Alors T'as fait exprès d'enlever celui qu'il fallait pas Enfin de me donner celui qu'il ne fallait pas bon. Mais du coup c'est positif ou négatif Euh... Bah négatif parce qu'en fait Celui que je voulais te faire deviner tu me l'as ah. fait d'accord ok Ah d'accord ok Et j'aurais pu faire un petit des deux alors là, du coup Mais du, Et du coup moi il m'en reste plus il, en reste, il reste deux cartes vertes quelque part sur le plateau. Que je ne vois pas, mais, mais que toi, tu... Mais, vois. Non, mais je veux dire, toi, tu ne tu dois plus m'en faire deviner. Non, je, plus, je ne dois plus t'en faire deviner. Donc c'est bon, alors. Peut... Moi, je peux le faire deux fois en deux fois un. Euh, essaye de voir si tu peux pas du tout le faire en deux. Sinon, tu le fais en un et un. Euh, allez, peut-être... Peut-être prends deux. Mais... Il faut aller loin. Horizon Tu peux tu peux le faire en deux. Mais attends, si je peux cliquer sur Alaska. Mais si Alaska, c'est ta carte noire Oui, non, je, non, je... non, non. non. Euh... Mais c'est ça, bah, parce qu'au vu de la réflexion, pour moi, du coup, logiquement, Alaska, c'est la carte noire. Mais là, je prends Horizon, oui. de suite, je ping Alaska. Mais non, c'est ta carte noire, je ne vais pas ping Alaska. Du oui. coup, Horizon... Bah, j'ai que des, des personnalités, et sinon j'ai œil, sang et crête. Pourquoi Attends, attends, oui, je... déjà, attends, attends, avec les personnalités. Pourquoi est-ce que je vais éliminer les personnalités Pourquoi est-ce que l'horizon aura un rapport avec les personnalités Voyons, partons là-dedans. Même si je vais les éliminer, mais partons là-dedans. Lady Gaga, Charlemagne, Spielberg. Spielberg, il peut. Euh, ouais, bref, il a une technique de, de capturer l'image quand même. Lara Croft, Lara Croft, elle part souvent à l'horizon à la recherche d'aventure. Godzilla, bah à l'horizon, Godzilla, euh, la mer, l'histoire euh, de la mer. Ok, limite tout sauf Godzilla. Godzilla, je me le garde de côté. Sans, bah non. Oeil, peut-être, regard, le regard au loin, le regard à l'horizon. Et crête, c'est parce que la crête. Euh... Là, comme ça, je, je tape crête. pour moi c'est le, le plus évident et du coup il m'en reste un tout à fait. mais j'élimine bien Lady Gaga, Charlemagne, Steven Spielberg Lara Croft, Shakespeare, tout ça je les élimine bon Angleterre et Hell je peux pas cliquer dessus de toute façon, il me reste donc Oeil, Sang, Godzilla et Alaska mais Alaska je sais que c'est ta carte noire donc il me reste Oeil, Sang et Godzilla sans je vois pas le rapport avec l'horizon ça me surlupine un peu donc sans je vais l'enlever il me reste Godzilla et l'œil. Godzilla, vraiment, il apparaît à l'horizon, dans la mer, ou dans l'océan. Mais l'œil, c'est bien le regard, c'est le regard à... c'est la ligne de regard... Ouais, je vais cliquer œil. C'était pas l'œil, oui. c'était œil. Oui. On a gagné C'est exactement ce que j'ai pensé. Le regard de l'horizon, et quand tu vas sur une crête, bah justement, ouais. tu regardes l'horizon. Mais quand tu vois une crête, tu, tu vois l'horizon. Enfin, oui. Voilà. Quand tu vois ce. Sur... Oh, on a et gagné. Une citation. Trop cool. C'est vrai que c'est spécifique hein, comme jeu, comme mode de jeu. Ouais.